Je sous-signais Zakaria Haddad et que Zaknani autorisé mes abonnés à regarder mes vidéos en cette période de confinement signer le bg voilà les potes donc là si un policier vous arrête parce que vous êtes en flagrant délit de regarder une de mes vidéos vous lui montrez cette autorisation express et vous ne serez pas dans la merde y appeler pas vous allez bien ou quoi bon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin enfin pas enfin mais bon c'est le premier jour du confinement il est midi et demi euh, donc ça fait à peu près 30 minutes que vous ne pouvez plus sortir mais ça va bien aller ça va bien aller ne soyez pas trop stressés, ne soyez pas trop anxieux c'est provisoire moi personnellement pour essayer de me donner un petit peu de la force je pense à l'après enfin, j'avoue je pense à l'après je pense aux choses que je vais pouvoir faire après la première soirée après confinement waouh la première sortie le retour au stade et bon même si ça prendra quelques semaines je suis sûr que ça devrait aller et en tout cas vous pouvez compter sur moi pour vous divertir je serai en stream à peu près toutes les après midi et vous aurez plusieurs vidéos dans la semaine bah de toute façon il reste un peu plus que ça à faire donc aujourd'hui j'ai décidé de retourner sur Black Ops 2 Ouais, trois vidéos sur Warzone Et ça décide de retourner sur Black Ops 2 Non, déjà, je suis nul Pas je suis nul, mais j'ai fait un top 1 le lendemain de la sortie Et là, toutes les vidéos que je vous propose, je tente, je tente, je tente Je suis là, je veux rentrer, je rentre, je rentre Et ça rentre pas frère Les top 1 ne marchent pas, je suis naze Donc j'ai décidé de faire autre chose histoire de m'aérer l'esprit Et la prochaine vidéo ce sera un top 1 obligatoire Je ne reviens pas sur YouTube tant que ce que je vous poste pas juste après cette vidéo là, C'est pas un top 1 Bon en attendant, nous voici sur Black Ops 2 oh, bon, bonnes raisons que tu vois, avec le confinement et tout, je me suis dit c'est assez logique, les gens vont retourner un petit peu, tu vois, sur des jeux un peu classiques et le jeu a l'air plein. En tout cas, j'ai cherché une game tout à. Attends, 174 personnes <rire> sur 240. Bon, bah écoutez, <rire> j'ai dit le jeu a l'air plein parce que j'ai lancé une game tout à l'heure, j'ai trouvé sans trop de difficultés, mais je suis inventaire. En plus, je suis arrivé, il y avait que des nouveaux niveaux, donc je me disais ok, nouveaux niveaux, etc. Comme vous pouvez voir là, par exemple, Ferrofredo force à mes italiens sûr. Hein. Je me disais ok si j'ai pas galéré à trouver une partie ça veut sûrement dire qu'il y a pas grand, enfin qu'il y a du monde ou en tout cas que la carte derrière avec les points était peut-être bonne hein. Bande de menteurs mais voilà on va aller sur Black Ops 2 et on va se la donner. C'est parti. Let's go Bon petit 4v4 je suis avec Cardola Italy. Cardola Italy avec le petit 1. Ah là là le petit 1 ça veut dire que les types jouent en écran scindé Ah tu connais Attention un premier kill un premier kill. Il va y avoir un deuxième type c'est sûr c'est sûr et certain. Eh oui. Attends, attends, attends, mais là, je suis en train de... Oh, je suis en train de ruiner une game full sniper. Ah <rire> eh, ils jouent tous au sniper et moi, je suis une sale. Eh, je suis un sale type, sérieux. <rire> ils jouent tous au sniper et moi, je suis là, je leur ruine leur confinement à venir avec une grosse fale énervée. Bon, vous allez bien Bon, personnellement, ça va, hein, même si je pense qu'on est tous un petit peu touchés par... Euh... La situation actuelle, vraiment. Enfin, je, je pense qu'on réalise pas en, dans, dans un certain sens parce que je pense vraiment que si on nous avait dit il y a quelques semaines, quelques mois que à, à cause d'un virus on devrait vivre de cette manière, enfin vivre de cette manière. Nous savons encore, on est privilégiés, on doit juste rester à la maison. et bon, en 2020, on est <rire> à la maison, on a tout ce qu'il faut. gros. alors en plus, quand t'as les sites de cul qui te mettent tout gratuit, on est limite dolce. Mais attends, on va faire une game de ouf là. Qu'est-ce qui se passe Je me suis porté la guigne. <rire> Je me suis... Ah je me suis porté la guine Non, non, non, là il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, tu vois. Mais bon, ils est tous un petit peu impactés, moi par exemple. Bon, je je sais, hein, il y a sûrement dans vos parents, dans vos autres, je me plains pas, hein, qu'on soit bien d'accord, je vous raconte juste ma vie comme j'ai l'habitude de le faire. Et moi par exemple, du coup, mes émissions, il y en a pas mal qui se sont fait annuler. Et donc du coup, un des trucs qu'on a pu faire, et ça sortira en fin de semaine sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira, mais je mettrai encore une fois un petit disclaimer au début de la vidéo, euh, avec Joël, euh, bah voilà, vous connaissez Joël, hein. grand black qui fait grand black, grand... What C'est un cheater Oh, le cheater Oh, le tricheur Non, pardon, excuse-moi. Mais c'est pas possible de mettre ça. C'est impossible. Je, je n'y crois pas. Il y a, y, a, y a triche. Je dis non, je dis non. Grand Renoir qui fait de la muscu. C'est un de mes meilleurs amis. Un de mes meilleurs potes. Un de mes gassures comme on dit. Depuis la fin de Radio Sex, on est pas un peu triste mais nous on a vraiment kiffé faire de la radio libre la radio a fini pour les raisons qu'on connaît, tu vois, genre certains n'étaient plus trop motivés à la faire et y a pas de souci. mais nous ça nous manquait d'en faire une petite et donc du coup tu vois ce confinement ça nous a permis dimanche de... enfin cette petite situation ça nous a permis pour vous divertir d'en refaire une dimanche donc on était que deux, c'était vraiment très ghetto, très street Oh là Mon shoot Mais ceux qui l'ont regardé, eh c'est encore le cheater Regardez le tricheur, bah oui, bah oui, bah oui, gros tricheur. Moi. Ça nous a permis de vous en faire une. Donc du coup, ce n'est pas euh, l'héritier de Radio Sex, ce n'est rien. C'est juste une petite radio libre entre nous. On n'a pas parlé que de cul. On a parlé de plein de trucs. C'était vraiment grave cool. Et ça sortira vendredi. Donc on a fait, j'ai fait un petit best of. Ça sortira vendredi ou dimanche normalement. Je vais voir, selon la qualité de celui-ci, s'il y a des modifs à faire dessus. Vous avez bien apprécié le format à l'époque euh, euh, Best-of Radio-Sex, donc je me dis, voilà, tu vois, une petit, un petit Best-of également d'un format cool qu'on a fait sur ma chaîne et qui était vraiment sympa, on a pu se taper vraiment. Là, les délires, c'est un grand plaisir. Mais du coup, Zaccor au livre et tout ça, malheureusement, bah, c'est plus vraiment possible. Oui, mais tiens, ils ont fermé, mon gars. Bon, après, comme plein de sociétés, hein, tu vas me dire, hein, mais ouais, ils ont fermé, mon frère, moi, je suis sous le choc encore une fois, il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut. Si c'est nécessaire, on dit oui, on fait pas les rebelles, tu vois. On emmerde les, on va pas s'arrêter de vivre et les euh, psychos, je sais pas quoi. On, on va manger notre pain noir pendant quelques temps. On va prendre sur nous, ça va bien se passer. On va soulager les gens dans les hôpitaux, tu vois. Moi, attends, j'en avais marre de m'informer de sur ce truc et de voir. Mais attends, le nom d'Italien là sur Black Ops 2, c'est grave. Enfin, c'est pas grave, mais c'est impressionnant, pardon. Oui, oui, oui, oui, bah oui Oui, le tricheur, regardez Oui Bon, ça va, ça, ça, ça, ça, ça va. Ça, j'avoue que j'ai un peu forcé, c'était pas suspect. On va dire qu'il a un cheat à, à mi-temps, tu vois. C'est comme quand tu bandes mou. Bon. Non, il faut ce qu'il faut, tu vois, quand, genre, quand on se renseigne un peu et qu'on a vu le nombre de fois où les médecins, tu vois, les pauvres urgentistes, les... D'ailleurs, force à vous, hein, si vous regardez cette vidéo euh, et que vous travaillez... Oh là là, que vous travaillez à la gestion de ce truc, tu vois, c'est-à-dire que... Attends. Si vous êtes urgentiste, si vous êtes médecin, si vous êtes aide-soignant, si vous êtes infirmier, infirmière, ce que vous voulez. Vraiment énorme force à vous. C'est vous les kings de ce moment-là. Vous allez nous aider à passer à ce truc. Et réellement, énorme force. Donc là où je veux revenir, c'est quand on voit les témoignages, tu vois, où les médecins, les chefs d'hôpitaux, tous ces trucs-là, les types nous supplient, nous disent « Restez chez vous, c'est le meilleur moyen de nous aider, de ne pas engorger les hôpitaux, de ne pas rendre la situation plus grave, etc. » Et que je vois des types qui sortaient encore au parc dimanche et au bar samedi soir, tu vois, « On veut boire la dernière bière avant de ne plus pouvoir le faire. J'étais là, euh, vraiment. Gros égoïste, les types. Et ensuite, après avoir fait ça, ça rentre en province dans des régions qui sont pas trop touchées. Hein. Moi, j'étais mort. Je fais putain. Les gens n'ont aucune conscience, se rencontrent derrière. Ah, ah, le retour du cheater. Oui, bah oui. C'est grave quand même d'avoir aucune race comme ça, putain. Et le mec triche pas à moitié, hein. il triche, mais à fond. Rien. Même Liam Samstrong il regarde le type, fait non non non. Même moi, j'aurais pas osé. Même moi, j'aurais pas osé. C'est grossier ce qu'il met. Mais c'est grossier ce que tu mets, enfoiré. Arrête un peu. Oui, bah oui. En fait, avec le type là, il y a aucune surface qui peut te sauver, tu vois. Non. Tu peux mourir face à n'importe quoi. C'est horrible. Ah merde, merde, merde, merde, merde. y y'a un type devant moi Un sniper, un sniper, un sniper, regarde derrière, regarde, regarde, regarde. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, Encore un gars derrière moi Merde On l'a perdu. 30-13. 30-13, je peux difficilement faire mieux. Ah, et 32-13 en face, hein ah, tu fais deux kills de plus parce que tu triches en flu Ah, ça me dégoûte. Les tricheurs, gros, c'est autorisé que au jeu de cartes en famille. Bon, on va en faire une deuxième. Moi, je ne reste pas sur cette défaite, c'est bon. Attends, on va reporter monsieur le tricheur. Il est où, il est où, il est où Toi, toi, Nico Inter, là. Eh ouais, eh ouais, eh, ouais. signaler joueur, triche, cher bouuuu <rire> Tu as y t'es chez Activision, t'es là, tu regardes les revues de triche et tout, t'es là tu. Ok ok ok ok ok Quoi t'es en train de te plaindre regarde, triche dans un jeu vieux de 7 ans mais va te faire enculer. <rire> bon, je vais pas quitter la game. Simplement parce qu'il y a pas beaucoup de games. Ah, pardon, bah, excuse-moi. Il y a que des Italiens. Regardez, Ferro Fredo, ça sent l'Italie. Nico Inter, ça sent aussi l'Italie. Bah, Cardola, Italie. va bah, il y a -il, littéralement Italie dans son blaze. p 1, Ita. Ah, je suis avec le tricheur. Bon, ça va. Ouais, ça, c'est égoïste. Je ne le subis pas. Là, c'est comme les types qui vont faire des rations de guerre, gros. Ils vont s'entasser dans des supermarchés. Ah, l'égoïsme à son paroxysme, frérot. Je ne me plains pas de ce que je ne subis pas. Vas-y, du coup, moi aussi, je vais prendre un sniper. Hein. 3 bars, oh là là mon dieu, oh la connexion Oh la connexion de merde, oh le pré shot Oh le pré shot qui arrive, oh le pré shot international Oh là là le pré shot Oh le pré shot oh le pré shot Oh le, oh le oh, oh. What Il... oh, Ok le bâtard Oh la la la la la Le sagouin gros T'as pas le droit de faire ça gros Autant sur Warzone tu tombes sur le Dragoo 9 je dis rien Autant là, autant là t'es pas un... T'es pas un chic type non, j'étais dessus, gros D'ailleurs, hey, moi, des, des trucs que j'ai retenu en Italie et que j'ai trouvé archi stylé c'était des vidéos des types qui chantaient à leur fenêtre. Et notamment, il y a une vidéo qui tourne sur Twitter. Bon, vous verrez sur mon Twitter, euh, si vous voulez la voir, tu vois, mais c'est un... Merde. Merde C'est un ténor italien, tu vois, un type avec une grosse voix, tu vois, d'opéra qui chante à sa fenêtre. Merde. Merde. Merde. Je suis nul. Merde, je suis nul. Voilà Mais je suis trop nul Je rate des types qui bougent pas Non Et donc du coup, tu vois, le ténor, il est là, il chante à sa fenêtre, mais il chante, tu vois, les trucs d'opéra. Ouais, c est, c est, ceci est une imitation euh, douteuse. Et ça aggrave du flow, tu vois. Moi, j'ai juste le sem, parce que je sais pertinemment que chez nous, gros, quand ça va commencer à chanter au bout de 3 jours de confinement, parce que les gens, ils seront, ils n'auront rien à faire, et que ça va chanter « Donnez-moi de la moulaga », je sais que je vais avoir envie de mourir, gros. Bon, duel de nul, hop, le moins nul ressort vainqueur. Bon, on est en train de gagner. Allez, viens. Viens bébé Viens bébé Viens bébé DSR50, c'est un.. Oh le, oh, le marqueur. C'est normalement un des.. Ah quoi il joue Un des seuls snipers où j'étais pas trop immonde. Ok, encore un kill, c'est bien. Petit drone, on avance. Oh là là là là Monsieur bon, Regarde, à ma droite, on recharge. Il ne bougeait pas, il ne bougeait pas mais faut pas le dire. Allez viens petit. <rire> encore un kill. Allez monsieur. Oh il m'a fait peur. <rire> ah non non. Et voilà, regardez encore un tricheur. Ça va, on rigole. Regardez, regardez. Là si je te fais pas minimum, deux kills, minimum. Hein. Ça va. La troisième charge de foudro à mon a mis bien. Non, pas de connexion interrompue. Monsieur, j'étais en 15-5. Lui était en 29.5. Non, non, non, non, non, Non, non, non, connexion... non, Bon, ça no, la game était bientôt fini mais <rire> bon désolé <rire> on va en rester là pour ma part ouais bah no, et ben là voilà, pour no, pour no, bon pour no, pour no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, que no, no, no, je no, no, no, no, vous no, no, no,